Bonjour, aujourd'hui nous allons euh, discuter sur euh, l'ère de vraie lumière. Alors l'ère de vraie lumière en franc-maçonnerie, c'est une référence euh, qui est faite, euh, à savoir qu'on euh, rajoute à l'année actuelle 4000 ans, moins de deux mois. Euh, alors pourquoi 4000 ans 4000 ans c'est euh, la genèse chrétienne. Euh, il y a 4000 ans, voilà, le, le, le, le, le monde était censé... Euh, de débuter. Alors, on a conservé ce, ce symbole parce qu'il représente effectivement cela. Cependant, euh, pour pouvoir se l'approprier sous, sous sa forme nouvelle en franc-maçonnerie, on a fait débuter l'année maçonnique au mois de mars. C'est-à-dire qu'on a soutiré deux mois à ces 4000 là. Et qui plus est, on a fait démarrer euh, la journée à midi. Alors, tout cela a une raison... Euh, voilà. Et... Le fait est, est que ça a apporté confusion entre les théiste et les rites athées. Alors l'ère de vraie lumière, c'est euh, en l'occurrence il fait euh, référence à la Bible euh, ouvert euh, au prologue de, de Jean, au commencement euh, était le Verbe. Ceci dit, euh, ce n'est pas euh, la Bible en soi qui est importante, c'est le fait que, que, que ce soit au prologue, au, entre guillemets, au prologue de Jean, c'est-à-dire pour attirer notre attention sur les solstices. Et le mois de mars protient notre attention euh, sur les équinoxes. Alors, euh, au Grand Orient de France, on a supprimé l'invocation au Grand Architecte de, de, de l'univers. Cependant, voilà, euh, le paradoxe veut qu'ils aient conservé quand même l'air de vraie lumière. Euh, donc, voilà, je ne sais pas, dans leur esprit, à quoi cela peut correspondre. Alors, nous voyons ici l'air de vraie lumière, 4000 ans avant Jésus-Christ, le 1er mars, à midi. Alors dans une précédente vidéo concernant le temple du roi Salomon euh, nous avions dit voilà que le temple maçonnique était inversé par rapport au temple du roi Salomon et pour cause le, le vénérable maître se tient à l'Orient contrairement au, au temple du roi Salomon où le Saint des Saints était à l'Occident pour la simple raison que à midi il n'y a pas d'ombre euh, le franc-maçon est en pleine lumière et par conséquent dans les ténèbres, parce qu'il n'y a aucune différenciation, euh, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, et il n'y a pas de haut, de bas, de profond ou de, de, de rapproché, euh, il est en pleine lumière de ce, de, de, de ce fait dans les ténèbres. Passé midi, devant lui se prolonge une ombre... Et c'est de ce fait, c'est la manifestation qui, qui se fait. À partir de là, il peut commencer à comprendre, mais pas à travers la lumière, mais à travers son ombre, c'est-à-dire la lumière s'exprime à travers la pénombre. C'est ce jeu d'ombre et de lumière qui fait que la manifestation se fait. Au fur et à mesure que le soleil se déplace, l'ombre devant lui devient grandissante. Et avec lui, ben, la compréhension de ce qu'il est. Si on avait conservé, euh, l'Occident le Vénérable Maître à l'Occident ben, euh, la course du soleil se ferait devant lui et l'ombre se projette derrière lui par conséquent il serait constamment dans les ténèbres parce qu'il n'y aurait pas accès c'est ça l'ombre de vraie lumière et l'air de vraie lumière qui n'a rien à voir avec euh, le, la Bible en elle-même ce sont les équinoxes et les, euh, les solstices les solstices pour la journée la plus longue euh, au 21 juin et la, la, la, la nuit la plus longue au 21 euh, décembre. C'est pour ça qu'on les fête également. Cependant, l'équinoxe, voilà, nous donne euh, la pleine lumière, c'est-à-dire que à midi, le soleil est censé, parce que bien évidemment, on a un décalage avec l'heure horaire, mais le, le, le soleil est censé être au zénith et par conséquent, voilà, il n'y a pas d'ombre bon projetée. Donc, le maçon est dans les ténèbres. Voilà la genèse maçonnique. 4000 ans, le 1er mars, à midi. Et tous ces travaux-là vont de la lumière, en l'occurrence, de midi à minuit, c'est-à-dire de la pleine lumière aux ténèbres. Ce sont des travaux d'introspection. Et les travaux d'ascension, ben, ce sont des travaux qui ne se font pas en, dans, dans le temple maçonnique c'est ce un travail qui est tout personnel qui est de, de, de minuit à midi, c'est-à-dire c'est les, les travaux inverses. Voilà. Euh, J'espère qu'avec euh, les vidéos que nous avons faites, celles-ci et les précédentes, vous aurez eu un éclairage différent. Voilà.